Alors c'est parti, troisième vidéo, donc là tu vois la coriandre qui a bien poussé, le grotin qui a bien poussé, et oui parce que là avec le soleil ça pousse. Hein. Donc là bah, j'ai des... des plantations, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si c'est des épinards ou des choux de Bruxelles que je dois replanter, mais je n'ai plus de terre et je n'ai plus de peau, donc il va falloir que je retrouve du pot et de la terre. Donc sinon bah voilà, ah oui ce que je vais te montrer c'est euh, ici. En fait, j'ai refait des semis de salades, et donc ils sont sortis. Et de l'autre côté, j'ai fait des semis, je suis contente maintenant d'avoir les petits trucs pour noter, euh, de choux de Bruxelles. Voilà, donc euh, du coup, là-haut, au fond, ici, voilà, c'est des choux de Bruxelles, et là, c'est des salades. Et déjà, là encore, il faut que je rachète du semis, hein. absolument de quoi faire les semis. Donc, euh, on va aller voir la petite terrasse que je te montre bah, les petits pioupiou comme ils ont tous bien poussé. Ah bah, même de loin d'ailleurs Léo, j'ai je je crois souvent je le confonds avec Pampronet. Donc voici Api. Voici Osiris, donc, euh, donc Léa, Inanna, Léo, ils sont tous adorables. Donc là ils attendent leur pitance parce que je leur donne à manger le matin. Et parfois, je leur donne plus tard pour pouvoir les emmener au marché. Aujourd'hui, j'aurais dû y aller. Puis, en finalité, euh, avec tout ce que j'ai fait hier, j'étais à la ramasse ce matin. Je n'ai pas envie d'avoir un accident de voiture. Il faut que je me respecte et je vois à quel point euh, je, je fatigue. Hein. Vite. Donc là, nous avons deux pieds de cannabis que j'ai achetés qui comportent du CBD. J'aimerais bien faire des tisanes, tu vois, parce que c'est une plante très puissante au niveau de la régénération des sols. Et, et donc au niveau, comment dirais-je, ben des propriétés, en toute simplicité. Donc là, c'est la, la fleur que j'avais achetée qui, qui est en train de pousser, les fraises. Donc là, ici, j'ai dans l'idée, là, je vais refaire ça bien, mais il faut justement de la terre. Et là, je vais planter, les, je vais planter deux pieds de fraises, qu'elles puissent bien s'épanouir, qu'elles aient de la place. Euh, voilà, et je vais planter deux pieds ailleurs. Donc ben, tu peux voir que la verveine, elle, elle s'éclate, elle pousse à fond. Et alors, ce que je vais te montrer, c'est la terrasse. Regarde ce que j'ai fait. T'as vu Ça pourra avoir de l'ombre. Alors là, à cette heure-ci, il n'y en aura pas. Mais souviens-toi l'été. Déjà, quand on avait avancé un petit peu, ça faisait de l'ombre. C'était sympa. Bon, bah ben là, j'ai carrément avancé beaucoup. Hein. Je vais te montrer ça de l'extérieur. Ah mince Je suis en chausson. Ah oui. Donc, en fait, de l'extérieur, tant pis pour les chaussons. Je vais jusqu'ici. Et donc, tu vois, là-haut, j'ai mis deux plaques qui correspondait à un fond de meuble, mais donc du coup, le côté positif, c'est que quand il pleut, ça va protéger un petit peu ce, ce coin-là. Euh, de l'autre côté, j'ai doublé, c'est-à-dire que j'ai mis, en fait, sur toute la longueur, j'ai mis les trois rosiers, enfin les trois roseaux, et j'ai rajouté celui qui était avec des lattes, que j'ai tout fixé sur le balcon, donc en fait, c'est total sécurisé, ça ne bougera pas. Donc tu peux voir que, bah, comme je te disais l'autre fois, je me, donc là, j'ai plus de quoi acheter à manger, j'ai plus un sou. Donc euh, j'ai juste quelques deniers qui m'ont été donnés par Jean et que je vais utiliser bah, pour acheter du terreau, mais euh, sinon pour manger, et puis pour les animaux, sinon moi je fais la fin du mois jusqu'au mois prochain avec ce qui est là. Donc là j'ai acheté une plante et surtout j'ai acheté un pied de vigne que j'ai rempoté hier dans les 4 heures tu vois donc du coup est, elle est déjà là après bon, dans la voiture je n'avais pas prévu c'était trop long donc il y a un morceau qui a, qu a, qu a pété mais bon ça va pousser vite et puis le but c'est de la faire monter Voilà, que ça soit plus joli hein, que devant voilà, de, puisque de toute façon elle a besoin du soleil donc je la, je la mettrai le long de la barre ici et peut-être sur le enfin voilà je vais mettre ça comme ça donc euh, bah là il y a un framboisier euh, que je pense que je vais laisser là parce qu'il y a beaucoup de soleil donc euh, c'est au sud les plantations de fleurs que j'ai fait commencent à pousser donc tu vois ça commence à sortir donc après il va y avoir des fleurs et puis bah, là aussi ça commence à pousser et puis là c'est marrant c'est pas du tout les mêmes sortes de, de pousser. donc d'ailleurs il va falloir que, que j'arrose et puis bah, je vais faire une petite pause et euh, je te ferai une autre vidéo, bisous bisous